Les responsables des partis politiques, membres de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, en conclave ce 24 janvier 2023 au siège du CAC Conscience et Action Citoyenne. Il s'agissait pour le secrétaire général du Parti démocratique gabonais et ses leaders de marquer une fois de plus leur engagement à mener à bien la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le siège de Conscience et Action Citoyenne, CAC, a eu l'honneur de recevoir la délégation des chefs de parti de la majorité, bon, par le secrétaire général du Parti démocratique à Bonnet, le secrétaire permanent de la Et moi, je me sens de ça parce que c'était un marqueur important dans la vie de la majorité. Cette famille politique qui soutient le président de la République et le gouvernement, aujourd'hui, nous pouvons dire que la majorité est à marche. Au sein de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, aucun parti politique n'est supérieur à un autre. Eu égard à cela... Le numéro 1 du PDG a initié des rencontres militantes au sein des différents états-majors pour mettre en œuvre des stratégies à adopter pour la tenue de la concertation politique et les élections qui arrivent à grands pas. Lorsque nous avons de la considération pour nos amis, il faut, euh, n'est-ce pas, euh, les inviter ou de moins aller euh, travailler avec eux euh, dans, dans leurs sièges respectifs. Donc c'est une dynamique que nous avons amorcée dans le sens de pouvoir donner notre statut, une nouvelle manière de pouvoir travailler ensemble. Et à titre personnel, je, m réjouis, je me réjouis de, de cette dynamique et nous espérons, chacun en fonction de nos agendas, que ces, ces rencontres vont se poursuivre afin de pouvoir multiplier et réfléchir ensemble, non seulement sur notre, euh, aller, je ne vais pas dire cohabitation, mais sur notre famille, c'est la présidentielle mais surtout aussi euh, euh, regarder ensemble quelles sont les stratégies que nous devons pouvoir adopter pour mieux préparer la échéance euh, à venir. Rappelons qu'avant le siège du CAC, les partis de la majorité étaient réunis au siège du CLR et ils se retrouveront au siège du PGCI dans les jours voire les semaines à venir.